Bonjour Aujourd'hui, on se retrouve pour la traditionnelle vidéo de test des achats et cadeaux post-salon. Donc cette année, comme vous le savez, je suis allée au salon du cheval et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'y ai ramené. Cette fois-ci, j'ai décidé de tester un petit peu un nouveau format en vous commentant en voix off tous ces achats, en plus des images. Donc j'espère que ça vous plaira et sans plus attendre, commençons par mon premier achat. Ce sont des lingettes nettoyantes Easy Shine de la marque Raven que j'ai payé de mémoire 7 euros. Des petites lingettes pour nettoyer les yeux et les naseaux de vos Et le gros avantage de ces paquets, je trouve, c'est qu'ils se referment avec un petit couvercle. Donc c'est très simple à ouvrir et à fermer. Par rapport aux sachets de lingettes qui se collent et où ça finit toujours par être plein de terre, plein de poussière et au final ça ne colle plus du tout. Les lingettes sèchent, plus rien ne va. Donc euh, là, normalement, je ne devrais pas avoir ce problème. Comme vous pouvez le voir, les ânes n'apprécient pas trop. Mais euh, moi, je trouve quand même que ça marche bien, que c'est efficace. Et puis, c'est quand même important de les nettoyer un peu. Et je me dis que finalement, une petite lingette, c'est quand même beaucoup moins impressionnant que la grosse éponge, jaune, vif. Là, au moins, les lingettes, c'est pratique, c'est facile à emporter. Mais le seul petit défaut que je pourrais leur reprocher, c'est euh, juste faites attention si vous les achetez. Parce que euh, le petit couvercle en plastique n'est pas euh, étanche à 100%. Ce qui veut dire que si vous malmenez un peu votre paquet, que vous appuyez un peu trop dessus ou que vous le mettez dans votre poche ou autre, le produit qu'il y a dans les lingettes risque de couler un peu. Après je pense que l'étanchéité est quand même suffisante pour les conserver. à condition voilà, de pas trop malmener le paquet, normalement ça devrait bien se passer. Et à ce même stand dont j'ai euh, complètement oublié le nom, je suis désolée, euh, j'ai aussi pris un sachet, un échantillon gratuit. De phytofourbure euh, de la marque Phytomaster. C'est un petit échantillon de plant à mettre dans la ration et qui peut aider et soulager en cas de fourbure au pied. Troisième achat, c'est quelque chose que j'hésitais à prendre depuis pas mal de temps. Je pense que vous connaissez tous, c'est un Ookilpen. C'est ce petit crochet en plastique qui va servir de point d'attache pour un licole encore, d'un l'école éthologique. Et comme ça, le licol devient beaucoup plus facile à mettre et à enlever. Je l'ai eu sur le stand Ekieto Création pour la somme de 4 euros. Et ma plus grosse peur, c'était la taille du crochet. J'avais peur que ce soit trop grand pour l'enfant, que ça ne lui aille pas. Mais finalement, ça lui va super bien. Par contre, comme vous pouvez le voir, j'ai galéré à le mettre. J'ai voulu faire le nœud une fois que le nicole était sur la tête de Fanfan et au fait je pense que c'est pas la bonne méthode. Je vous conseillerais plutôt de faire le nœud avant de mettre le nicole. et une fois que le nicole est sur la tête de régler la taille du nœud pour le serrer une bonne fois pour toutes. Mais faire le nœud directement sur le nicole porté c'est vraiment très galère. Mais une fois que j'ai eu réussi à le mettre correctement, j'avoue que je suis très très contente. Ça va super bien à Fanfan et je pense que ça va pas mal nous faciliter la vie plutôt que de faire et enlever toujours le nœud. Quatrième petit achat et pas des moindres, je pense que ça commence à devenir un peu une tradition à chaque fois que je vais à un salon, des paires de chaussettes. Et cette fois-ci c'est le stand Cozy Socks qui m'a fait craquer. Elles étaient à 15€ si on prenait 3 paires, ce que j'ai fait. Du coup j'ai pris une paire avec le même motif de puzzle que celle que j'ai aux couleurs des gones, mais cette fois-ci aux couleurs du dernier de la troupe, mon petit morito. J'ai également trouvé des chaussettes CSO qui sont exactement aux couleurs de fanfan, je ne pensais pas que c'était possible. Et enfin, je pense que vous allez dire que j'ai complètement craqué sur celle-là, c'est cette paire de chaussettes arc-en-ciel qui peut aller avec absolument tous mes débardeurs. Et vous savez, que j'adore les débardeurs colorés, donc là, autant dire que c'est juste parfait, elles sont magnifiques. Bon, par contre, là, on est en hiver, donc je pense que les débardeurs peuvent attendre. Pour l'instant, on va plutôt aller se couvrir, d'accord Et enfin, dernier achat, mais pas des moindres. Et sur celui-là, j'avoue que je ne m'ai pas attendu de tourner cette vidéo. Pour l'ouvrir et les utiliser. Et cette année, j'ai craqué. J'ai pris un sac de friandises XL. Mais comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des friandises HDCP. Elles sont de la marque Frenzy Shop. Tous les ingrédients sont 100% d'origine naturelle. Et surtout, euh, parmi les friandises, il y en a qui sont sans céréales. Donc elles ne le sont pas toutes, mais il y en a quand même quelques-unes. Et j'en ai pris euh, plus de la moitié du seau à l'arôme de pomme sans céréales. Comme ça, voilà, je pense qu'on est bien. J'en ai pris au gingembre, j'en ai pris aux carottes. Et je saurais pas vous dire le dernier goût, j'ai oublié. Mais une chose de sûre, les loups les adorent que ce soit les ânes comme les chèvres ils en raffolent tous donc bon on peut dire que j'ai fait des heureux là dessus et j'ai payé ce gros saut 12 euros normalement il était un petit peu plus cher mais j'ai eu droit à une réduction Voilà, on a fait le tour de mes petits achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez acheté des choses au salon du cheval de Paris. Et si ce format avec la voix vous a plu, euh, comme ça j'essaierai peut-être d'en refaire plus. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo